Mademoiselle, comment peut-on écrire 11 plus 6 racines de 2 sous forme d'un carré? En fait, ce n'est pas évident du tout. Je ne sais pas par quoi commencer. Je vous propose de commencer par le 6 racine de 2 en essayant de repérer les nombres qui représentent le A et le nombre qui représente le B de l'identité remarquable A au carré plus 2AB plus B au carré qui est égal à a plus b le tout au carré. Ah oui, je vois. On va essayer d'écrire 6 racines de 2 sous forme de ab. C'est ce membre-là de l'identité remarquable. Ensuite, on peut repérer directement le a et le b. On a 6 racines de 2 égale 2 fois 3 fois racine de 2. Donc le a cherché ne peut être que 3 et le b ne peut être que Racine de 2. Mais je vois que vous allez un peu très vite en jugeant que le nombre 3 représente le A et racine de 2 représente le B de l'identité remarquable. Ah oui, j'ai oublié de m'assurer que 3 au carré plus racine de 2, le tout au carré, ça doit être 11. Ici, on a 3 au carré égal 9 et... Racine de 2, le tout au carré, égale 2. Alors, 9 plus 2, c'est bien 11. Alors, 11 plus 6 racine de 2 s'écrit sous forme de la somme remarquable 3 au carré plus 2 fois 3 fois racine de 2 plus racine de 2, le tout au carré. Ceci s'écrit donc sous la forme 3 plus racine de 2 le tout au carré, d'après cette identité remarquable. Oui, si jamais vous trouvez que la somme des carrés de deux nombres que vous avez, supposés le A et le B, ne coïncide pas avec 11, le deuxième membre de la somme, alors qu'allez-vous faire, mademoiselle Dans ce cas, on va juger que ce n'est pas une somme remarquable et on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un carré alors on doit vérifier s'il y a d'autres possibilités ou pas. Bien. Je vous propose de traiter cet exemple 17 plus 4 racines de 15. Je vous laisse le soin de l'écrire sous forme d'un carré et soyez au rendez-vous pour la correction sur la prochaine vidéo. Au revoir.